à chacun et chacune on pourrait se demander comment j'ai réussi mes études je pourrais dire que je me suis légèrement débrouillé surtout qu'à qu l'époque en 2000-2002 euh, je faisais mes années de licence de géographie et j'avais très peu accès à l'information ni même euh, la mission handicap je crois que je connaissais pas encore à l'époque puis en même temps euh, comme euh, je venais du lycée, euh, d'un lycée privé, et puis j'étais très le sourd euh, de la classe. Je voulais vraiment me fondre dans l'incognito, hein, en faisant de la masse, la fac, il y a beaucoup de monde, les amphithéâtres. Donc euh, je voulais être euh, incognito, quoi. Donc je me suis fondu dans la masse, Vivian, tu te répètes. Donc je me mettais au deuxième, troisième rang. Tranquille. Bon, l'inconvénient <rire> C'est que j'entendais moi. Alors, pour cela, j'avais euh, plusieurs méthodes. Soit je demandais des notes à mes camarades. C'était un peu risqué parce que là, il fallait que je me transforme en Champollion. Alors, Champollion, hein, celui qui a découvert euh, la signification des hiéroglyphes, nature euh, égyptiennes. Bon, bref, on revient. Et puis, parfois, je demandais au prof euh, s'il avait des polycopies, euh, s'il pouvait me donner euh, le nécessaire. Malheureusement, quand il y avait un nom... Euh Puis enfin, il me fallait être curieux, faire des recherches. Regarder les livres qui, en, qui sont en lien avec le cours. Bah, bref, pendant ces années, ces trois années, le maître mot pour moi était la débrouillardise. La curiosité et la recherche. Pour ma formation d'éducateur spécialisé en 2004-2006 à Tourcoing, je m'en suis pas trop mal sorti, j'avais... j'étais dans des classes bien sonorisées, j'étais dans une petite promo de 15 personnes, des profs qui parlaient assez fort, qui faisaient bien attention, j'avais juste un formateur qui comprenait pas pourquoi j'ai demandé aux... à mes autres camarades de répéter pour que je, que je comprenne ce qu'ils disent, ça c'était juste un petit bémol, hein, même surtout que c'était un éducateur spécialisé, mais en même temps ça veut rien dire, bon. Et enfin, pendant ma formation de documentaliste, en 2013-2014, j'ai pu euh, avoir une aide technique, grâce à la MTPH et à la GIFIP pour le financement du micro-HF. Je crois que je vous en ai déjà parlé quand j'ai abordé le sujet de l'appareil auditif, en novembre. Donc ça, cela m'a beaucoup aidé et je, je l'ai toujours avec moi, euh, qui me sert de temps en temps. Bon, les jeunes, qui veulent faire des études, là, après le lycée. N'hésitez hein pas quand même à demander de l'aide, hein. surtout à la mission handicap. Certaines missions handicap de quelques universités sont en capacité de pouvoir répondre à vos besoins. L'aide à la prise de notes, interprétariat, forfait pour les photocopies. Voilà. n'hésitez pas à aller à leur rencontre. C'est pas une honte, hein. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez aimé et aussi parce que ça me fera très plaisir de vous lire et de pouvoir échanger sur le sujet que j'ai abordé, de mettre le petit pouce bleu en lumière, à partager autour de vous et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.